Bonsoir tout le monde et bienvenue. Je m'appelle Daniel Boucher et bienvenue à la question métier. Ce soir, on a notre invité Yvonne Jansen du Nord de l'Ontario. Bonsoir Yvonne, comment ça va? Bonsoir tout le monde, ça va bien? C'est une belle journée aujourd'hui. Il fait, trop ça, il fait un beau soleil oui. chez vous? Oh bon. oui, c'est 30, je pense, aujourd'hui. Ben, c'est beau pour le Nord de l'Ontario. Hein? Oui. Bon, pourrais-tu nous dire un peu de ton histoire, ce que vous faites chez vous, comme la culture Métis, ton histoire de famille, des affaires comme ça? Ok. Um, ben, uh, je n'ai pas été levée à Métis. Uh, je savais qu'il y avait quelque chose de différent avec nous autres, mais... Uh, uh, mon mari, lui, il n'est pas métisse. Mes enfants, ils pratiquent la culture. On va à la chasse, on, fait, euh, on, on va à la pêche. Um, on, on va re recueillir nos... Euh, nos Herbes, comme! Les champignons, nos... nos cranberries? <rire> ah, oui, des je oui. dis-le en anglais, oui, c'est bon. Il y a des bleuets, des fraises. Ah oh oui, les bleuets, les fraises. Pas euh, surtout les, euh, les framboises, mais euh, les, les fraises et puis les bleuets. Ah, c'est beau ça. Ça fait que, que d'autres, vous faites euh, dans la culture à part de ça, est-ce que vous faites des tambours, des affaires comme ça, non? Euh... J'en ai pour recommencer, pour faire avec euh, mon conseil. On a, on a ordé des, des, des tambours. Et puis, on a le COVID y arrivé. Oh, ça, <rire> on attend okay. pour pas. J'ai appris à faire du beading oh, okay. Et puis, mon lui, et puis euh, moi aussi, on fait, euh, on fait des mitaines, euh, des bourses, euh, tout en cuir, puis des petits les mitaines, beaucoup de mitaines. Mais le beading là, je suis à faire un beau, euh, un shawl. Puis, ouais. c'est toutes les fleurs qui sautait sur les, euh, les tombes de mes ancêtres. OK. Puis, en parlant c'est euh, ton histoire d'ancêtre, ça commence où, ça? Oh, boy! <rire> <rire> <rire> Je pourrais te lire une petite histoire, si vous voulez, que j'ai oui, oui, écrit pour les oui. voyageurs. Oui. correct? Oui. OK. So, um, j'avais commencé, c'est « enterrer ». Sur une île, le long de la rivière Mississauga, sont les restes de plusieurs de mes ancêtres, euh, mon père Antoine McCoy. Um, Enterrés là, il y a Henry, Marie, Edouard et Jeanne Sayer. Les uh, autres, euh, ils travaillaient tous pour euh, la baie Hudson. Avant ça, c'était pour euh, le nord, le nord Northwest Territory? Il il travaillait du travaillait oui. Um, so, il demeure sur, sur cette, cette île-là, uh, il y a à peu près 15 personnes qui sont enterrées. Et puis toutes les, uh, uh, les tombstones les, sont les, toutes en oui. Pardon? Oui. Donc, oui, sont toutes en bonne. Uh, uh, tu peux lire tous les mots, toutes les dates. Oui. Le, uh, Ryan Shackleton, qui travaille pour la MNO, ne pouvait pas croire hein, comment beau que le cimetière était. Comme pour Robert uh, Sayer, lui, sa, sa tombale, c'est ça, comment -ce tu dis? Pierre, Pierre Tombale, oui, Pierre Tombale. Hein. tombale. Uh, c'est à peu près 10 pieds de haut. C'est assez beau, euh, c'est tout en dalcimal. Et puis toutes les fleurs qui sont de dessus. Euh, J'avais quelqu'un qui a pris leur, euh, des photos. Et puis, euh, c'est ça qu'est-ce que je t'apprends faire mon, euh, mon charle avec. C'est toutes les fleurs de l'Étom. De, de Et puis, euh, dans ce cimetière-là, comme je te dis, il y a 15 personnes. Euh, tu, on peut, il y avait tout le village là. Il y avait l'église. Tu peux encore voir l'église. On a trouvé euh, euh, le. Uh, the rooms, like, uh, le restaurant ouais. de l'église. Ouais, ouais. Et puis, il um, uh, y avait comme il uh, y avait le Hudson Bay sur un bord du uh, Mississauga, sur l'autre bord, c'était le, le Northwest Territory, Northwest. Et puis, il uh, y avait deux, comme uh, Henry travaillait là sur, pour um, Hudson Bay, puis l'autre bord, c'était un monsieur qui s'appelait William Cowie. Uh, puis, comme je te dis, c'était euh, euh, comment longtemps que c'était là. Euh, J'essaie de voir. <rire> uh, ben, anyway, ça m'a pris quatre ans à travailler avec le MNR, euh, Ministry of Northern Natural Resources pour faire ce tout nettoyer parce qu'il y avait des gros arbres qui avaient tombé. Puis il y a des. Euh, des euh, euh, ils ont testé le tombstone. <rire> oh, oui, oui, oui. Donc, so, Tamara, ça, comme je te dis, ça, ça nous a pris quatre ans pour avoir la permission pour aller là pour nettoyer, pour faire du brossage. Et puis, après ça, il euh, euh, y avait à peu près quatre, euh, quatre autres personnes du CIO qui sont venues. Puis, on a fait un um, smudging, puis on a fait une, une cérémonie avec la pipe. Puis, après ça, oui. on a mis des roses euh, rouges sur chaque euh, tombale. Pierre tombale. C'était une belle journée, mais euh, c'était quelque chose que moi, je ne savais même pas que c'était là. Puis, j'ai demeuré ici toute ma vie. Je suis née ici à Blind River. Puis, je n'ai jamais parti. Et puis, euh, de cette famille-là, je ne sais pas si quelqu'un a jamais entendu de Pierre-Guillaume Sayer. Ben lui, il a été déclaré comme le... Euh, déclaré euh, procède à court avec trois autres métiers. Et euh, ça, c'était le 17 du mois de mai du, 1849. Et puis, euh, c'était à Red River. Et puis, c'était euh, chargé à euh, l'accusation d'avoir violé la charte de la compagnie de la baie du son en faisant également le trafic de fourrure. À, dirigé par un comité comprenant de Louis-Louis Riel et 300 métiers armés rassemblés à l'extérieur du à, tribunal. Le chef à, qui à, représentait à Pierre Guillaume, commence. Son, son nom, c'était James Sinclair. Et puis, à, quand le, le jury sont retirés pour déclarer l'accusé, mais elle a recommandé la clémence. Oui. So, le Hudson Bay était satisfait euh, du verdict et puis a demandé qu'il n'y a pas de punition et a retiré les accusations portées contre les trois autres. Euh, quand ils ont sorti libres de la cour, des coups de feu comme euh, une querelle de joie et des cris de la de le commerce est libre on les a euh, les accueillis, ce qui signifie que le Hudson Bay devrait rencontrer les commerçants libres avec une concurrence effective et non avec les canons. Euh... <rire> c'est continu, uh, so, so, comme ça que c'était free trade après ça? avec Oui, ouais, ouais. la... c'est libre. L'échange ouais, libre. Oui, le change les avec ça. Ouais. So, ça c'était quelque chose que il euh, y a beaucoup de personnes qui parlent du Sayer Trial. Puis ça c'était comme Henry, euh, John Sayer, il a marié Obima Unakwa. You know elle est, elle, elle devenait des États-Unis. Puis son père c'était uh, Bigfoot. Et puis ils sont les premiers Indiens dans le Canada des États-Unis. Et puis c'est elle a, a marié John Sayer. Lui était de l'Angleterre. Et puis euh, euh, j'ai ça quelque part. Et puis ils ont eu deux garçons, John et puis Henry. Ah, okay. Lui ah oui, 1750, il était de l'Angleterre. Puis il a épousé obément you know, une Puis ils ont eu deux garçons. Ah, puis c'est là, uh, John a uh, son garçon Henry, ça c'est le grand-père, grand-grand-père de mon père. Et puis okay, Virginia cest Arrière-grand-père. Arrière, arrière, arrière, oui, arrière arrière. Ah, <rire> Et ah, puis ah, Virginia Sid, oui. elle a marié Édouard McCoy, puis ils ont eu mon père. Oui. Ça, est... Où est-ce que je prends mon ancêtre? Ça, puis euh, comme, euh, le français qui a commencé chez toi, c'est qui qui est français? Ah, bien ma mère est. Euh... Française, catholique. Et puis, euh, comme je te disais, là, euh, mon père, il nous agaçait, il nous taquinait tout le temps, puis il nous disait qu'on avait beaucoup de cousins, sa réserve. Puis ma mère, ah. à, à tout le temps, puis, non, non, non, non, il n'y a pas d'Indiens dans la famille. <rire> oh, oui. ben, ton, ton, tu me disais, ton grand-père, il, il est né sa réserve, lui. Hein? Oui. Oui. oui. La réserve, quand, tu, quand tu dis la réserve, c'est la réserve euh, à quelle place ça se trouve ça? À Mississauga. Mississauga. C'est-tu bien loin de Blind River ça, non? Oh non, non, c'est juste à uh, 5 minutes ici. Ah, oh, OK. okay. Uh, Camco, il est sur leur terrain. T'as-tu jamais entendu de Kamako? Pardon? Kamako, t'as-tu jamais entendu de Camco? Non, non. C'est une. Nuclear, uh, place ici à oh, Ok, c'est okay, un, un sec nucléaire, là. un réacteur. Là, hein? Oui, oui. oui. oui. So, ça, fait... ça c'est sur la réserve. Ok, puis lui il est né là, puis c'est euh, so, ton, ton, euh, ton, ton grand-père sur le côté de ta mère, ça Ou ton père, ça Non, c'est tout sur le, le côté de mon père. Ok, puis là c'est Henry qui a marié ta, ta grand-mère pour. Euh, c'est ça que le français vient, là? Euh, ben, ma mère était française, puis mon père, ben, les McCoy, je ne sais pas si ça ne sonne ah oui, pas oui, comme oui. si c'est français. Mais ils sont tous français. Oui, puis là, Moi, tu, tu me disais le nom Sawyer, c'est vraiment le nom serré. Serré, oui. oui c'est appelé euh... s -E r r e Puis ça, ça vient du, euh, du Québec, ce monde-là. Ah, ben, ben euh, John, le premier, il, il est venu de l'Angleterre. Oui. Mais je ne sais pas parce que je, si euh, euh, lui était bien français, mais je ne sais pas. Ben, si côté de ta mère, là, il parle français, ça fait qu'il a toujours parlé français, ce bord-là. Oui, ma mère, a bien, euh, presque tout, euh, j'ai entendu qu'ils sont de New York. Mais après ça, j'ai entendu qu'ils sont peut-être du Québec, parce que ma mère, son nom de fille, c'est Fallu. Oh, so, ça c'est bien fallu. français. Puis elle était mariée à Lemieux avant. Ça, so, il y a okay. trois filles avec deux filles puis un garçon avec Lemieux. Puis il y a peu près huit sœurs, peut-être <rire> Fallu. Bon, ça c'est une autre oui, famille. Oui, ça ça fait que euh, euh, il s'est oui, marié. Oui, les grosses frères, familles. Puis à la maison, oui. c'est. Euh, continue. Ah, oh, je t'approche dire ben mon père aussi il y avait euh, dix garçons puis deux filles ça c'était des grosses familles ma... oui. ça c'était des oui, grosses oui là oui parce qu'il faut lui qu'il travaille dans le bois ou il travaille à faire faire la chasse ou quelque chose pour nourrir les familles ben, je... euh, mon père il chassait pas il y avait pas le temps parce que oh. nous autres on était euh... ah, non, non, non, non, trois. <rire> on était six enfants aussi puis mon père, il travaillait au moulin. Puis le soir, il allait euh, à travailler euh, au. Euh, où est-ce qu'il achète la boisson, là, le soir, au ouais. bar? Ouais, ouais, ouais, ouais, oui, oui, oui. Il travaillait là. OK, ça fait qu'il euh, travaillait à l'usine, euh, euh, au moulin assis, pour euh, travailler le jour. Puis le soir, il travaillait là. À oui. maison, maison c'est quoi vous faites comme euh, la cuisson? C'est-tu des affaires euh, euh, traditionnelles? Oui. On, euh, ma mère n'a jamais fait, euh, ben comme on savait, comme elle ne voulait pas accepter qu'il y avait euh, de la Première Nation dans la famille, comme ouais. <rire> et ça, c'était tout le temps juste le manger que tout le monde faisait. Mais on avait comme euh, euh, les Mokoïs et autres, il y avait leur tradition avec les gros réveillons. Et puis pour Noël... Euh, il y avait toutes sortes de manger, des tortillères, puis ouais, euh, ouais, ouais. beaucoup de, de gâteaux et puis beaucoup de musique. Il aimait bien la musique, puis ils sont, à, sont à bien bons dans le sport, les à, le côté de mon père. Ah. Puis, euh, quand que euh, fait partie des affaires de, de communauté chez vous, est-ce qu'il y, y a des traditions que tout votre groupe, vos groupes font là-bas? Euh, Bien, on a notre uh, AGM à euh, ouais. euh, chaque année. Et puis, euh, ben moi, je suis la présidente du conseil. Ça va faire huit ans que je suis là. Et puis, euh, quand j'ai commencé avec les autres, je connaissais pas trop trop avec les métisses, euh, mais euh, j'ai appris pas mal vite. <rire> mais c est, c est comment tu as, euh, as fait pour apprendre que tu métier? C'est qui qui t'a dit ça? Ou, euh? um, Bien, mon père, comme je te dis, disait ça et puis euh, quand j'avais à peu près 20 ans, 21 ans, lui a eu sa, sa carte avec OMA, puis après ça, moi, j'ai été euh, tout euh, le restant de la famille, on a tous eu notre carte euh, OMA et puis quand eux autres ont fermé, j'ai, euh, je me suis inscrite avec le Métis Nation of Ontario. Oui. Et puis, je ne suivais pas beaucoup d'affaires. Je ne pense pas qu'ils ne euh, faisaient pas trop d'affaires à, à l'entour ici. Mais euh, maintenant, hein, hein, oui, on fait beaucoup de workshops. s'ils appellent ça oui. au conseil. Euh, puis, j'essaie de me garder pas mal euh, disponible à mes citoyens. Et, et euh, ben, on, comme je te dis, on fait du bidin, on fait euh, des affaires en cuir, on a fait des. Euh, euh, des, pas des médecins mais comme de la sav oh, euh, oui. homemade euh, des affaires que, comme ça on fait de la savre traditionnelle euh, euh, des médicaments traditionnels oui elle, on a eu une dame qui est rentrée puis elle nous a montré comment faire des affaires comme ça on a des workshops avec on, où est-ce qu'on fait du banic so, ça c'était tout le monde ils ont aimé ça ils ont tout fait du banic puis <rire> Moi, j'avais été là, j'ai fait un gros plat de um, uh, chili. Oui, puis après ça, oui. on avait fait du banique avec uh, des fraises. Oh, c'était assez bon. <rire> Mais on fait des affaires comme ça avec le conseil, avec les citoyens. Pour le monde qui ne connaissent pas ça, la banique, c'est quoi ça? Uh, c'est uh, comme un fry bread. C'est comme une pâte. Et oui. puis, tu nous fais cuire uh, dans... dans dans, le poêle, dans une poêle avec l'huile. Ouais. Et puis, nous, comme je te dis, on a fait ça avec le, le chili. Tu ouais. mets des tomates toutes coupées, puis du, euh, de, euh, de la salade, des oignons, du fromage, et puis tu manges avec du sour cream. Oh, ouais, ouais, oui, c'est bien, bien, bon. Puis après ça, on a décidé, à place d'acheter de, des, des desserts, on fait la banique avec des fraises que moi j'ai fait cuire. Euh, et puis, euh, on a mangé ça pour le dessert avec du... Euh, euh, <rire> cool whip! <rire> ah oui, oui, avec la du cool whip. La crème, oui. La crème, oui. de la crème, oui. Puis ça, c'est super... une madame. Continue. Première nation qui, qui les a faites pour nous autres. Elle nous ah, okay. a donné le sac, puis c'est bien bon ça. Ah oui, ça fait que ça fait que c'est une chose, euh, qu est-ce que vous faites ça assez souvent là, ou juste euh, temporairement? Une fois de temps quand les citoyens demandent, je, ouais. euh, je, comme il, euh, je leur dis tout le temps, appelez-moi appelez s'il y a quelque chose que vous voulez que j'organise et puis on fait ça à l'office. Ça, so, s'ils appellent, puis on a le temps, puis on a les ressources, on le fait. La région que tu représentes, c'est la région quoi, ça, de quelle région c'est? Suis... Euh, la, euh, la, euh, la quatrième Region 4, Mais c'est qui... euh, appelé North Channel. Oui, ça fait que ça, c'est toute la région du North Channel, c'est so Blind River, Elliott Lake. Oui, je vais juste commencer pour okay. les citoyens et puis j'arrête à Debra à peu près, je ne sais pas comment, loin de, du sault sainte marie Après ça, le Sceau-Sainte-Marie, c'est région 4 aussi. Les autres, qui commencent de Debra, puis ils vont jusqu'à euh, Wawa. Ok. Et que... pour la chasse, c'est un différent ter territoire. On va jusqu'à Nairon-Center-Bridge. On va jusqu'à Chapelot, un, un côté du chemin. Et puis, Elliott Lake, Massey, euh, puis là, on va jusqu'à Wawa aussi, pour la chasse. Il so, y a deux différents, c'est la même région, mais plus grand pour la chasse. OK, je comprends. Ça fait que euh, toi, tu représentes une section, puis il y a quelqu'un d'autre qui représente l'autre section. Oui, Kim Pauli, le Pauli okay. Trial, ça, c'était yep. son yep. père. Elle okay. est présidente de l'autre la, euh, région, l'autre partie. Est-ce que ça va parler, tu as, tu as dit qu'il y avait assez de francophones dans ta région, il y avait, dans, la, dans votre groupe, là, qui parle encore Oui, j'ai regardé à, à la liste, puis il y a à peu près, je pense, 1 000, mais il y a 21 000 métis dans l'Ontario. Mm -hmm. so, tu qu'il y a plus de français, comme quand tu regardes au noms, si tu penses Yensin, ça ne sonne pas français. Donc, je, je, je peux m'imaginer qu'il y en a plus, mais juste dans certaines régions comme Ottawa, uh, je, uh, Timmins, Timiskimine, uh, Sudbury et puis, um, je pense pas dans, dans le nord, là, Thunder Bay, puis ça, a beaucoup. Ça, c'est ça Je ne sais pas… Même... Ça, c'est seulement les, les métiers qui sont enregistrés avec les MNO, là, que tu dis, là. Oui, il y a 21 millions. Euh, euh, ben, pas 21 millions. 000. 21 000. 000. Oui. oui. Ça, ça fait oui. qu'il y en a pas peu près 1 000 qui parlent français couramment, là, qui parlent français. Peut-être qu'il y en a plus, on ne oui. sait pas. On ne sait pas. Okay. Oui, parce que moi, je ne rencontre pas tout le monde, juste um, à le monde du, des, des autres conseils, comme on a neuf régions. Ouais. Avec, avec MNO. OK. Puis, euh, l'éducation chez vous, est-ce qu'elle est faite en français? Oui, j'ai commencé dans la maternelle à l'école Saint-Joseph à Blind River et puis jusqu'à la huitième année. Puis après ça, l'école secondaire, c'était tout anglais. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait la première année que j'étais dans la neuvième année? nous envoyaient sur l'autobus à Elliott mm. Mais là, ils, ils ont trouvé que c'était trop difficile. Puis il fallait qu'on parte assez de bonne heure. Il so, fallait que je commence. Là, on a, fallait qu'on aille à WCA. Mais ça, c'était bien difficile parce que quand tu vas à l'école, tout en français pour huit ans, et hein, pour ça, tu quand, essaies de changer tous les mots en anglais, c'était bien difficile. Mais là maintenant, on a l'école secondaire jeunesse nord ici à Blind River et puis euh, euh, les enfants vont là. C'est une belle école. Ça fait que tes enfants, ils ont tous été à l'école française? Oui, juste un qui n'a pas été à l'école française. Mon garçon, le deuxième, euh, il avait des problèmes avec ses oreilles et oui. puis euh, il, euh, il would stutter. Oui. So, le docteur il, a, il a suggéré qu'il va à l'école anglaise. So, lui il était à l'école anglaise, puis là il aimerait bien ça être français parce que toutes les mines qui travaillent c'est toutes français. Ah oui, ah oui, oui. ce qu'il parle d'eux. <rire> ça fait que ce sera, ce, sera, ce sera une bonne opportunité pour lui s'il parle français d'abord. Ah oh oui. Euh, so, ben, des... il était du brevet. À Dubreuilville, oui, exactement. Ah, oui. Oui. Je, comme, on dit, comme, comme je t'ai dit, euh, j'avais de la parenté qui demeurait à Dubreuilville déjà, dans le temps, dans le passé, Parce que mon oncle travaillait à Moulin-Assis. Um, ah. de, des histoires, comme tu me l'avais dit, une histoire de, euh, de la cour là, qui était entourée de, des hommes de Louis Riel et qui attendait pour ça. Ça, c'est une histoire historique chez vous. Est-ce qu'il y a d'autres histoires que, que tu connais Des histoires historiques euh, ben, juste l'histoire que j'aime pas trop trop parler d'eux, mais c'était euh, que Henry Sayer euh, ben John Sayer il, il, euh, il, de, il donnait beaucoup de boissons aux euh, la première nation parce qu'il il, il appelait ça des, des uh, rum kegs il donnait ça puis il dit il, euh, dans, il a écrit un livre appelé le Snake River ouais. et puis dans c'est pareil comme si c'est euh, à chaque journée, il disait son histoire de qu'est-ce qui est arrivé. De, de le matin jusqu'à temps qu'il allait se coucher. Puis il disait le soir vers 7h, euh, une fois qu'ils sont toutes euh, cantés, <rire> ah ouais. canté, il prenait des couteaux, puis ça ça, ça, ça se bêtait avec les, euh, les couteaux. Donc ça, c'était une autre histoire qu'on avait entendue. Et puis, il y a une autre histoire que j'ai entendue, c'était Henry, son garçon, John, ben, ben, le garçon de John. Ben, lui, où est-ce qu'il demeurait? Sur euh, le Mississauga Village, là. Il y euh, avait le Hudson Bay, la, la baie du Thon sur un bord, puis nord-ouest sur l'autre bord de la rivière. Et puis, dans l'hiver, William Cowie il essayait de traverser pour aller sur l'autre bord de la, sur l'île. Et puis, il a tombé. Puis il était en tour de la glace et puis personne ne l'a aidé. <rire> so, ils disent que peut-être qu'il aurait peut-être été peut sauvé. Ouais. Mais. Fait, on va prendre une petite pause, on va prendre un petit break de, de okay. quelques secondes, puis on en revient. OK. Bon, on est de retour à, à la question métier. À 88.1, 106.7, c'est H avec euh, euh, Yvonne Janssen. Ça fait qu'on a retourné sur le sujet. Ton ancêtre est mort euh, sous la glace, il, il s'est noyé? Non, non, pas lui. Le, il n'a pas aidé euh, William Cowie. Ah, oh, pas euh, William Cowie. il n'a pas aidé. Ah, ça fait qu'il qu n'a pas est eu. Enterré, la, là. Lui, il n'a pas eu la chance de le sauver en dessous de la glace. Non. Ah, est je ne pense pas qu'il voulait. <rire> je ne pense pas qu'il voulait. Um, ça fait que euh, Et puis, les uh -huh. choses euh, politiques, il y a beaucoup de choses politiques qui se passent en euh, Ontario, aussi euh, au Québec. puis euh, Est-ce que ça fait des choses que la reconnaissance des métiers chez vous, cest une grosse affaire? Oui. Parce que maintenant, ils ont, ils ont changé les mots de « qui est-ce qui peut être métisse Et puis, euh, il y a beaucoup de monde, j'ai entendu, qu'ils sont après recevoir de des lettres disant qu'ils n'ont pas assez d'informations. Puis, ceux qui ne peuvent pas trouver leur information sont plus euh, Métis avec la, métine, euh, la euh, MNO. Il so, y a beaucoup de monde qui sont dans le sont chagrin. Tu sais, comme, uh, ils ne veulent pas perdre leur carte. Il y en a qui ont eu leur carte pour 27 ans. Puis là, tout d'un coup, ils disent qu'ils n'ont pas assez d'informations. Il y en a beaucoup qui viennent du Québec. Il y en a qui sont juste nés l'autre bord de la rivière d'Ottawa. Comment est-ce que tu peux dire, sont sont pas juste parce qu'ils sont l'autre bord du pont? Mm -hmm. Il y a des affaires comme ça. Passe, mais c'est pas bien. Ouais. Moi, moi oui. pour toi, tu veux dire? Euh, je pour dire pour moi, si tu es métisse, ça ne me fait rien. Où est-ce que tu viens d'eux? Ouais. Tout le monde connaît. T'sais. Ils savent. En... Moi, je sais en... dans moi-même qu'il y a quelque chose de différent. Ouais. C'est de... parce que euh, tu savais tout le long qu'il y avait quelque chose de différent. Pareil comme d'autres personnes, on est traité un peu différent puis euh, ce n'est pas la même chose que d'autres personnes. Exactement. Oui. Je ne savais pas pourquoi les sœurs ne nous aimaient pas. Les sœurs ne vous aimaient <rire> pas. <rire> non, euh... à l'école, quand on allait à l'école. <rire> ah oui? Ah, oui. Puis tes euh, recherches, tu fais de la, de la recherche généalogique chez vous? Oui, mon mari, ses euh, grands-parents sont Patra. Et puis, euh, il a appliqué pour sa carte parce mm. qu'il y en a, ben, on sait euh, où est-ce que c'est Manitoba, là, il y a euh, Audrey Patra, ouais, elle, oui, oui. présidente. Et mm. puis, il y a Joseph Patra de euh, MNO, il est le sénateur. Ouais. Et puis, euh, mon mari, il essaie d'avoir sa carte, mais il dit « you're a distant cousin ». Bien, qu'est-ce que c'est, ça, « un distant cousin <rire> ». Ouais, ouais, ouais. Moi, je ne pas... ouais, comprends ouais. pas comment est-ce qu'il cho euh, choisit qu'est-ce qui qu va être métier. Si, si, c'est seulement la descendance de la même famille, on va dire. Oui, oui. Puis, il était dans le livre, comme euh, M. Potroy a amené son livre à une réunion que j'étais. Et puis on a regardé dans le livre, puis on a trouvé son grand-père marié à Rosanna Bordelot. Et puis euh, so, ils sont dans le même livre, c'est toute la même parenté. Mais oh, ils oui, disent oui, que lui oui. il a une... On cherche pour Potro ou bien euh, il y avait une Marceline Prevot aussi qui a marié un Bordelot. Puis on avait entendu aux au, au, euh, autres aussi qui avait du métis, mais euh, j'ai demandé à une couple de personnes, là, quand je vois ça sur l'Internet, je demande, tu, sais, tu connais-tu celui-ci ou Bien, tu connais-tu celui-là? Puis Des fois, j'ai des bonnes réponses puis <rire> des ah oui. fois, ils, ils ne pas. Oui, c'est parce que tout le monde, ils ont, ils ont leur généalogie puis des fois, ça, ils ne changent pas de branche. Ils ne font pas tout l'examen le, de toutes les branches. Ils font seulement que une ou deux branches qui sont associées avec. C'est pour ça. Oui, oui. Bens tu euh... qu'est-ce que je trouve et il y a beaucoup de monde qui ont payé beaucoup d'argent pour trouver oui. leur ancêtre. Et puis, ils disent, OK, c'est moi qui ai payé ça. Si les autres, ils veulent avoir um, la carte, bien, ils devraient me payer de l'argent. Ou bien, il y a beaucoup de personnes que je connais, ils ne veulent pas euh, aider à leur parenté. Je ne sais pas pourquoi, mais… <rire> oui, oui, oui. oui. Euh, c'est une valeur. Euh, oui. Puis, toi, tu as des, des, des liens, on s'est parlé des liens de… L'est du Canada dans l'Ouest, des liens dans l'Ouest, des liens de, de famille dans, dans l'est du Québec, des affaires de même aussi. Oh oui, euh, ma, euh, la famille de, ok, mon euh, le père de ma euh, la mère de mon père était un MiRon, et puis les autres, euh, j'ai entendu qu'ils sont des Micmac. Ok. So, on pourrait avoir euh, deux, dans deux, tu sais, comme uh, McCoy, c'était Métis et puis les autres, euh, Miron, c'était Micmac. Mais si bien... tu dis le mot Micmac, oh non, non, non, tu ne peux pas être Métis de l'Ontario si tu es Micmac. Ouais, ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été dire ça. Oui, c'est parce qu'ils qu reconnaissent pas les, les, métiers, ou les, les, les métiers de l'Est du Canada comme euh, une, une personne… Euh, avec des droits. C'est parce que le, le Québec, uh -huh. il reconnaît pas, ou la Nouvelle-Écosse reconnaît pas ces gens-là non plus. Tu sais. euh, puis là, uh -huh. tu, toi, tu, tu te présentes encore pour un renouvellement de l'élection, comme euh, président du conseil, on va dire. Peux-tu nous expliquer comment ça marche? Ça? Ok, bien euh, maintenant, on est prêt avoir nos élections, là, puis ça finit le, le juin le 1er. Et puis moi, j'ai appliqué pour euh, être sur l'exécutif, euh, ex vice-présidente. <rire> euh, euh, ça, c'est la première fois que quelqu'un, même dans ces régions ici, qui applique, comme euh, c'est là, là, le, le chair, euh, elle est là, ça fait 25 ans, je pense. Et puis, euh, le président, ben, elle, ça fait juste euh, 4 ans qu'elle est là. Et puis, celle que moi, je avoir contre, elle, je pense, c'est à peu près dix ans qu'elle est là. Oh non, non, douze. C'est passé chaque quatre ans qu'il y a une élection. Ça, so, j'ai été demandé par plusieurs personnes si je voulais courir contre, pour cette position-là. Il y avait des journées je disais oui, puis après ça, je disais non, parce que c'est quelque chose que c'est assez... You know, pretty big position, une grosse ouais, Une, position une pour grosse moi. position, oui. Ouais. C'est ouais. euh, ça, euh, qu'est-ce que euh, la position, c'est quoi ça, ça donne, ça? Uh, well, uh, this, this president, so, um, j'irai uh, aux assemblées et puis il uh, faut que je garde toutes les réunions sur l'heure. <rire> et puis, uh, s'il y a des questions, c'est moi qui vais aller avec uh, le le um, mic ouais c'est c'est juste des affaires comme ça et puis tu t'assises sur un, un groupe qui s'appelle le PCMO oui. et puis donc, ils font les décisions de qu'est-ce que tous les citoyens devraient savoir de oui, oui, oui. oui. et puis la raison que vraiment là euh, je, on est faut qu'on soit plus transparent moi, je trouve que être président, il y a beaucoup d'affaires que je ne connais pas. J'entends des... T'entends quoi? T'entends quoi? Mais comme c'est là maintenant, il là, y a bien du chicanage qui se passe. C'est plus du fun. <rire> ah, c'est ça, c'est ça. Il y, a, c est, c est, il y a trop d'affaires internes qui, qui, qui arrivent à l'extérieur, à l'intérieur, puis ça cause des problèmes. Oui. C'est le peuple vraiment qui décide ce qui se passe avec le PCMNO. Oui. Ça devrait être le peuple. Oui. Puis comment que ça marche? Ont... Comment que ça le marche? PCMNO? Avec, oui, comment ça marche, que les affaires avec euh, pour que le PCMNO reconnaisse ce que le peuple veut? Est-ce qu'il y a des laits euh, euh, des sont envoyés? Est-ce qu'il y a des, euh, des, des appels téléphoniques sont envoyés au vice-président ou euh, au, au conseil pour que le, le PCMNO reconnaisse ça? Qu'est-ce qui est à arriver, c'est comme la, notre regional rep. Chaque oui. région, il y a un regional rep. Donc okay. so, lui ou elles, ils vont à l'assemblée du PCMNO avec tous les, les executives. Et puis là, il y a des affaires qui demandent, « Ok, veux-tu passer cette motion ici? » Le monde, ils demandent pour ce site. Et puis, ils sont supposés de revenir puis dire au council, les présidents du conseil. Puis après ça, le président, quand ils ont, on a une, euh, une meeting à chaque mois, et puis là, moi, je vais dire ça au conseil. Et puis, s'ils veulent venir euh, aux assemblées, le monde, le, les citoyens, ils peuvent. Mais moi, je suis assez. C'est une grosse région. So, mes assemblées sont tout le temps à Blind River parce que l'office est ici. Donc, so, il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas venir pour uh, écouter uh, les council meetings, les. les, les les assemblées. So, C'est comme ça qu'on fait ça. Puis après ça, ben au AGM que j'ai, bien s'il y a quelque chose bien important, je peux appeler le monde et puis euh, on se rend compte et, et puis je vais, je vais donner les idées ou bien euh, le Regional Rep va leur dire. Mais la moitié du temps, ça n'arrive pas. Ah. C'est c'est parce que euh, ça n'arrive pas. Est-ce qu'il y a beaucoup d'intérêt dans des rencontres de conseils? À, à C'est-tu à chaque mois, ça? -tu, euh... Oui, à chaque mois. OK. Puis le mois. C'est vient... le mois qu'on ne se rencontre pas, c'est le mois de juillet. OK. Ça fait qu'à chaque mois, il y, y, y a un, un meeting de conseil à, à Blind River. Tout le monde se rencontre là, on va dire. Puis ils discutent des problèmes. Oui, des juste les conseils. Juste le, con... uh -huh. ah, juste juste le conseil. Le conseil il ah, euh, y en a des gens qui me disent, ben, appelle-moi quand tu vas avoir une réunion. Je les appelle et puis euh, ils ne se montent pas. Anyway, euh, je ne sais pas, il n'y en a pas trop qui sont intéressés, je pense. Parce ah, ben, que je pense oh, qu'ils ne ce qu'ils veulent. Ah, ben, C'est une, ben, une évolution de chaque, euh, euh, de chaque euh, organisation des choses. Il faut que ça change un peu aussi. Hein? Euh, à chaque... Euh, oui, ben ils vont oui? euh, ils vont in-camera aussi. Oui. Comme, quand ils ont leur assemblées, ils vont in-camera. So, oui. Il y a bien des gens qui ne peuvent pas nous dire, mais moi, je ne pense pas que ça, ça devrait être comme ça. Il faut que nous... Euh, nous autres, les présidents du conseil, nous autres, on devrait savoir qu'est-ce qui se passe oui. avec la menaure. Ça n'arrive pas. Ah, OK. Puis ça, euh, c'est parce que... Euh, ils, les chefs, ils pensent pour que ça soit secret, peut-être, je ne sais pas, là. Oui. Ouais. Oui. Puis ça, il y ça y un problème Pardon? Oui. Puis il y a d'autres regional reps, ils sont tous, ils disent tout à leur président. Oui, oui, oui. So, moi, je suis... Je te demande toutes les questions à d'autres présidents. Ben, ben c'est correct, c'est ça, ça, la, la ça la gérance de, du, du peuple. Tu sais, ils veulent avoir des réponses, ils veulent avoir la direction de, de, de l'organisation, ce qui se passe dans, dans l'organisation, puis les droits, puis tout ça. ça fait que, oui, oui. Parce que, euh, Tes fils, ils travaillent dans la région, les autres? Euh, qui? Tes fils, tes garçons, tes garçons travaillent dans la région. Oh! Ah, moi, un de mes garçons so, il est, il est pris à Saskatchewan. <rire> il oh, est là okay. depuis février. Parce que le COVID, ouais. il travaille sur um, uh, The Railways. Oui, c'est le train. Puis, uh, uh, so, il est un uh, supervisor. Puis, Belle Poque, les supervisors, ils viennent à la maison. So, ça fait demi, depuis le mois de février qu'il est en haut là. Mais mon autre garçon, il travaille à Duberville. Ouais. Et puis, j'ai une fille qui demeure à Kitchener. Puis, elle okay. vient juste de perdre son emploi okay. parce que le COVID. Et puis, euh, sa compagnie, ils ont, lay -off, ils ont laissé 500 personnes. So, ça, so, c'est beaucoup you... de monde d'une ouais. place. Ils so, uh, so, ont mis des the... appuis. Qu'est-ce qu'elle va faire? Oui. Ça... ça fait qu'est-ce qu'elle a qu qu fait comme ouvrage, ta fille? Um, um, oh, how do you say that in French? On ben, le euh, en anglais. Finance, la finance. La finance. C'est okay. pour une compagnie uh, open Oui. Et puis, il faut à, à travers des finances. OK. Puis, euh, Et euh, aussi, c'est euh, tous les Français qui ont perdu. <rire> <rire> 17 Alors? personnes dans sa petite région, là, de, dans son ouais. office. 17 ouais. toutes françaises. Ah, 17 personnes françaises. Oui. Oui. Il, parlait sur, il travaillait en français dans cette région-là. Oui. oui. Parce qu'il appelait euh, comme c'était international euh, l'emploi. Oui, oui. Il y toutes sortes de places et, so ils ont besoin du bon français, mais c'est tous les autres qui ont perdu <rire> ah, ben, les noisibles. <rire> Puis, euh, comme elle euh, euh, vous allez à la pêche, chez vous, durant l'été, ton mari va à la pêche, il va faire des excursions. Ah oh, oui! Allez. Oui? Ah oh, oui, on a, ben, comme c'est là, là, on a été chercher de la truite, euh, non, du doré, hein? C'est du, oh, oui. ouais. euh, du doré, trout. Oui, du, pu... du, pie, du, pie, euh, du prickle, doré, du prick roll, doré. Ah ok, so then, c'était la truite, then. La <rire> trout. Et puis on a eu un whitefish, puis okay. mon garçon, il est c'est assez bon, mais euh, on aime bien du, euh, du doré. Ça, ça va wow. commencer, là, à court wow. après le spawn. Wow. Et puis, euh, oui, <rire> on aime ça. Puis, l'orignal. Wow. Mon, mon petit garçon, Blake, son premier orignal qui a tiré, il avait 14 ans. Wow. Et puis, c'était cute parce qu'il <rire> a tiré l'orignal après ça, quand il était proche. Il était encore en vie, son, son père lui a dit, tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? So, faut là qu'il tire droit dans la tête, puis j'ai dit, tu pas fait ça, Blake, il dit, ben il fallait. »« souffrant, grand il est arrivé, il m'appelle, il dit, viens voir mon orignal. » So là, je vois là à leur maison, puis il l'avait dans, dans le garage, et puis il marchait à l'entour puis il donnait des claques. « Look at the steak here, Grams. Puis c'était cute parce que ça, c'était son premier orignal. Puis il n'a tiré un l'année après. Mais cette année, euh, cette année passée ici, il n'y a pas été. Parce que sa mère a dit « Ok, là, là, on a eu assez d'orignal pour une secousse. » Ah Mais tu devrais voir comment il fait ça. On, on, on conduit dans, dans l'automobile, puis il y a les deux garçons. Euh, ouais. J'ai uh, trois petits uh, uh, garçons. Et puis, uh, ils s'assisent là, puis ils, ils watchent pour les, les oiseaux. Puis, aussitôt qu'ils envoient un, Jennifer, elle, elle arrête le camion, puis il sort, puis ils n'ont <rire> jamais manqué. Ils sont assez bons. Ils, ben, on avait à peu près 20 padris. Je ne devrais pas dire ça, hein, mais <rire> il y avait à peu près 20 padris en arrière du troc. Puis, ils ça, là, juste comme ça. Bang! Il tire ses jambes puis tout ça. <rire> oui, oui, oui, oui, exactement. Nous autres, on faisait ça aussi. <rire> on On était jeunes. Oui? Oui, ouais, on était dans le bois puis c'est ça qu'on faisait. Ouais. Yeah. Mais nous autres, on était le un... temps. Oh, excuse. Non, continue, on dit continue tout. Le temps, If you shoot it, you gotta eat it. Ben, oui. So une journée, lui était dehors, puis il shoot un écureuil, il, il, euh, il a tiré un écureuil, So, il rentre dans la maison et dit à sa mère, gars, qu'est-ce que je vais tirer? Elle dit, ben, tu sais, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu le sors dehors, tu le nettoies, puis je vais le faire cuire. So, il l'a mangé puis il a dit que ça coûtait comme de la poule. <rire> ouais, ça, je n'ai jamais mangé ça. Donc, cuir, on a... Mais on, on essaie de leur montrer toutes les affaires dans le bois. Qu'est-ce que tu peux manger? Qu'est-ce que tu ne peux pas manger? Et puis, juste des affaires comme ça, les plantes, et il aime ça. Puis mon petit garçon qui est de Kitchener, quand lui descend, il, il dit, comme je, je l'amène avec moi, puis il dit, mais comment est-ce que tu sais ça? Comment est-ce que tu sais ça? Je lui dis, on apprend des affaires de nos, grands, de nos parents. Puis là, moi, je te montre qu'est-ce que tu peux manger, qu'est-ce que tu ne peux pas manger. Good soy suicide, soy pas touche comme Même si c'est rouge, ça ne veut pas dire que c'est bon. Mais on essaie de garder, leur montrer beaucoup d'affaires sur le terrain. Ça, oui. c'est bien, bien you know, important pour les autres. Oui. Puis euh, les traditions de, de cueillette, puis les affaires comme ça, c'est ça que euh, La tradition de famille, c'est ce qu'ils faisaient. que c'est transféré de famille en ah. famille, l'histoire. Oui, oui. Oui, c'est. Euh, Je... Continuez. Oh, J'aurais je, je aimé savoir plus de mon père parce que j'ai des cousins, comme je, ils vont dire, ben tu ne connaissais pas ça, ton père ne t'a jamais dit, ben non, parce que ma mère ne le sait pas, T'sais, mais je m'imagine qu'il avait des histoires parce que son terce, oui. euh, il allait tout à sur euh, Mississauga parce qu'il y oui. avait beaucoup d'amis. Ok, ça fait qu'il y avait des, beaucoup d'amis de première nation qui étaient là. Oui. Ouais. Oui. Ça fait que lui aussi, Donc, a, appris fait, euh... lui aussi a appris des traditions. Lui aussi a pris des traditions des autres aussi. Hein? Oui. les autres, euh, euh, comme mon père, comme je te dis, eux autres sont là quand ils étaient plus jeunes. Tu sais? mm. Et euh, ce serait intéressant pour voir euh, toutes les histoires. Or, ben, tu crois sais qu'il y avait une histoire de Virginia Sayer oui. euh, sur la propriété? Il y avait euh, une mine en or mm. et puis euh, dans le temps, à Blind River, quand le monde sont après crevé de faim parce qu'il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas rien, je ne sais pas quest ce qui se passait là, elle partait, ça, ça c'était dans, un, dans un maga, mag, le papier, que Virginia partait dans le matin, des fois elle partait pour trois jours mais elle revenait avec de l'or. Puis là, elle prenait cette là puis elle allait au magasin à Blind River, puis elle achetait toutes sortes de manger pour le monde, puis elle venait, puis elle donnait ça à toutes les Premières Nations pour les aider. Puis ils disent, personne ne pouvait la, la suivre. <rire> ah, elle, elle était dans le bois. Que, oui, elle était, bon, elle était bon dans le bois. Puis elle est enterrée à Mississauga. OK. Et puis John, c'est le premier, j'ai entendu qu'il est enterré au Québec. OK. Euh, je pense que j'avais ça ici, mais euh, Et puis euh, Obimo, elle était au Sainte-Marie, sauf partout. Oui, oui, oui, oui, ouais. Les familles, euh, uh -huh. ils étaient, uh, étaient des voyageurs. Ils, ils voyageaient d'une place à l'autre. Ils étaient nomades. Oui. Ouais. Oui. Et parce qu'ils travaillaient pour la baie du son, puis euh, euh, Northwest Company, ça fait qu'ils voyageaient souvent. Ah oh, oui. Et puis les autres, ils disent euh, ils commençaient du à euh, du Lake Nipissing. Oui, pas loin de North Bay, là, Ah, oui. uh -huh. c'est là ouais. où est-ce qu'il commençait. Puis, il venait comme, euh, si tu vas sur Lac Huron, et puis, euh, tu es proche de, ben tu es à Blind River, là, il y a une place où est-ce que ça, ça, ça tourne, et puis, ça va sur Mississauga River, ça l'appelle. Puis, après ouais. ça, si tu continues, là, hein, le cimetière, puis tout, euh, tout le village de Métis, c'était sur le côté à, à droite. Puis, tu pouvais sortir à place de tourner ton canot tout à l'entour, puis aller back sur le lac Huron. Tu pouvais aller tout dans le puis ça sortait. Ça, c'était comme un... un tu allais tour, tout à l'entour. À l'entour de ça. Ben, c'est beau ça. C'est oui. une belle wow. Tu euh, sais, y a-t-il d'autres euh, choses que tu pourrais nous dire en de, dernier mot pour les métiers? Your last Arrêtez derniers mois. pas de chercher pour vos informations, parce que tu sais quoi, des fois je suis sur l'internet puis je vais voir un portrait de quelqu'un, puis après ça je vais regarder l'histoire, et puis c'est des affaires que moi j'ai pas même connues. Ça so je trouve parfois comme j'aide beaucoup à mes citoyens, puis je leur donne des, des sites pour aller, tu sais, pour leur aider, pour uh, trouver leurs informations. Ça, c'est bien intéressant. Et puis, je pense s'ils continuent à, à chercher. don't give up. Il you ne know? faut pas lâcher. Non, pas lâcher. Nous okay. autres, il fallait qu'on. Ça nous a pris longtemps à trouver nos, nos affaires aussi, mais on l'a. OK. c'est beau, ça. Ça fait que je voudrais te remercier, Yvonne, de participer à notre programme et à notre entrevue pour aujourd'hui. Merci encore une fois. Euh, euh, je vous remercie okay. tout le monde euh, pour la, à la station CH 88.1 et 106.7, la question métier. Et bonsoir. Merci beaucoup. OK, bonsoir. Merci.